On va commencer par la meilleure des nouvelles, les plaques. Maintenant, quand tu te, quand tu te plaques, t'es plus ralenti ou quoi. Ça donne vachement de possibilités de mouvement, ça dynamise de ouf le jeu. Ce qui fait que quand on finit de se plaquer, on peut entamer une glissade. À la fin de la glissade, il y a un petit temps pour se relever, donc c'est vrai que c'est pas forcément ouf. Il faudrait juste maintenant qu'on puisse garder le sprint un peu plus longtemps, que le perso soit plus léger, que quand on plonge, on puisse tirer et qu'on qu puisse cancel slide. Ou pas cancel slide, mais dynamiser encore un peu plus les mouvements. On est sur la bonne voie. Je pense qu'il faudra encore une ou deux saisons pour ça, mais on est sur la bonne voie. Le deuxième point le plus positif pour moi, c'est les parties privées, les gars. On en a fait une juste avant. C'était génialissime. Ça va être génialissime. Il faut juste ajouter des petites options avec ces parties privées. Parce que la partie privée, moi, j'ai bon espoir de, si ça se développe un peu, pouvoir euh, imagine. Tu fais une salle de 150 personnes, tu mets 150 PC, t'invites invites 75 Américains, 75 Français, bam. US-France, ce serait incroyable. Le tout dans un Zénith, on commence petit, puis dans un stade un peu plus gros, puis dans un méga stade. Pouf. Après, on devra faire ça en plein air. Pouf. La nouvelle map est chouette. Par rapport à la méta, j'ai l'impression que c'est la Lashman qui, euh, qui euh, est la méta actuellement. Et pour ce qui est de l'AR, je ne l'ai pas encore trouvé. Il y a des rumeurs de, de TAC 56, mais j'en sais rien. On verra. Euh, et actuellement, la résurgence, c'est qu'en Quatuor. Ce qui fait que ben, c'est marrant deux games. Après, c'est plus marrant. Mais le loot est revenu comme sur Warzone 1. Sachant qu'ils ont refait une résurgence comme sur Warzone 1, qu'il y a les ballons qui sont comme sur Warzone 1. Pourquoi ne pas remettre les mêmes mouvements que Warzone 1 On peut toujours espérer. Euh, qui sait Peut-être que ça arrivera. Mais euh, on se rapproche petit à petit en tout cas. Euh, maintenant, le loot tombe au sol. Vous allez avoir un, un magnifique exemple qui va popper. Le slide, on en a parlé vite fait. Il est plus rapide parce que vu que tu peux. En fait, quand tu te re-shield, c'est comme si tu n'avais pas d'arme, donc tu as le boost. Tu glisses et avant et ton cul, ton gros cul, il accrochait par terre comme si tu caguais sur le béton et le temps de te relever avec ta sciatique, ça mettait du temps. Mais là, c'est un peu raccourci. Ça se voit que le mec est passé chez l'ostéo au moins une fois. Et du coup, on peut se relever un peu plus rapidement. Euh, on va vous montrer un exemple du bouclier. C'est euh, terrible. J'espère que c'est qu'un bug pour le moment, parce que si c'est pas un bug, mais à part pour perdre la vue, pour vomir, ou pour, euh, pour faire je sais pas quoi, c'est vachement étrange. En fait, le plexiglas du bouclier, il y a un zoom, genre x 5 Donc t'es zoomé là-dedans, tu as envie de vomir, et en plus de zoom, tu vois les objets, tu vois, vois l'enveloppe des objets en 3D à travers le décor. De tester la solo si elle est sortie demain, si on, on, vous m'avez pas menti, bande de brillants. Les pp, il va falloir que j'organise des trucs de ouf. Soon, sooner than soon. Ah ouais, il y en a un jet ski qui a été rajouté. Sympathique. Euh, je, je pense que du positif de lui. Concernant les atouts, c'est vrai qu'il y a aussi les atouts modifiables, mais vu qu'il y a livraison express et main leste sur le même atout, il y a beaucoup d'intérêt à ça qui, euh, qui partent. Et il y a le goulag en 1v1. J'espère que vous avez kiffé cette explication. C'était h 1 Des bisous. Pensez à liker et à commenter cette vidéo. Bisous. Oh, bah oui, of les course, les gars. Of course. Ah, Michael, retraite, je suis la, la pépite. Là. Allez go, on est parti, les mecs. Là, ils nous ont appris à looter d'une certaine manière hein, sur Warzone 2 pour au final revenir à la technique de Warzone 1. Je suis mort. Reprenez-la. Ah. Ah ouais, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont à tous m'arriver dans le dos En plus ça donne le point sur la map mais ça dépop instant chaud, chaud. Les gars j'ai plus sprint J'essaie de resprinter c'est impossible Il est canné mon perso Non, mais mes couilles. Alors, les gars, ça fait deux fois qu'il me tue, lui. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Vas-y, montre-moi. Montre-moi comment tu joues. Attends, mais il Ah, voilà. oh, c'est vrai. Apparemment, il m'entendent pas beaucoup. Ça vous fait pas trop rire à quel... La vitesse va vite quand on, on doit se shielder Je suis à ça d'avoir envie de me faire que des dégâts non stop hein. C'est quoi ce truc Oh fou là Je vais laisser le Shotgun les gars C'est le nouveau Shotgun tu vois On va tester Du coup on sait pas encore quelle, quelle arme est la bonne vas je vais prendre ce, ce truc là, on va l'essayer T'as à ma droite, là. As ces endroits à monter et à reprendre, c'est pas... pas évident. Trésor de la mer Qu'est-ce que c'est Sur le toi sur le toi En l'air, là. là Il faudrait les secouer, les gars, un peu. Attends, là je. Je me balade un peu par partout droite, les gars. Je crois qu'il y avait du monde au chat. Ça me vise. en En face de nous là Break je mets le mec à droite là. Rejoignez la zone de sécurité. Je suis là pour bloquer la rota. Ok, merci Patachou pour euh, les 5 subs. Oh non. Pris à moi, derrière toi, je suis derrière. J'ai un masque en or gros, tu peux, tu peux venir dans le gaz. Je suis juste derrière toi. Sprint comme un gros cochon, je te réanimerai. Je me sang. Je suis là. Tu bah, peux balancer trois bon, plaques ouais. par terre s'il te plaît En rouge, ça apparaît. En rouge ça apparaît. T'en as plus Attends. Attends, je te donne des plaques, je suis là, je suis là. Dépêche gros. Euh non, j'en ai pas, j'ai pas de plaque. Je t'en ai remis trop. Et le coup. plus ouais. <rire> mon passer. Votre coéquipier repart au combat. Bon travail. Ennemi dans la zone des opérations. Tiens-y là. Là, nous. Attends. Mais attends, là je suis où les gars Ennemi dans la zone. Il plus de shop comme d'habitude. C'est quoi les tu gars En face de toi il y a une team, il y a deux mecs, j'ai vu deux mecs. Les, les gars est-ce qu'on est, est qu n'essaierait pas d'aller au dernier shop juste pour tous acheter des plaques et se mettre bien vu que j'ai plein de thunes Allez. Ça campe dans les ruines devant nous. Allez. Ah, je suis à terre aussi. Je l'ai mis à terre, cette camion. Ouais. Medioman Medioman Viens là. Non Reste en vie, euh. Reste en vie, babar. T'es le dernier espoir, gros. Ouais, reste en vie. De toi. C'est bon ou Medioman il a pas de micro Mais moi je parle normal C'est l'autre enchanteur de Marseillais qui a zéro kill et qui court partout en se faisant désinguer. <rire> Frérot, ça doit être le plus bon du stade cette enchanteur. <rire> en rouge, il y a deux mecs, hein, c'est jamais il y a du monde sur le champ ou pas La résistance a été désactivée. C'est maintenant que tout se joue. Drone ennemi actif. Les caisses de ravitaillement sont de nouveau pleines. Dans notre dos, hein. il y a du monde. Et nous, le shop, là. pas chier, hein. il est sous l'eau Comment je fais pour monter là haut si j'ai envie de monter là haut C'est par l'intérieur de ce bordel oh, Incroyable Alors ça c'est stylé, ça c'est vraiment stylé mais Venez là, gars euh, euh, mourez pas, il reste encore 21 personnes Faut être fou pour aller au milieu de la zone Deux à terre en face là bas. 3. 3 éliminés. Les gars en face de moi nord-est. J'ai besoin de toi, je suis derrière. J'ai pris une balle moi les gars. Je suis en dessous de toi, y'a un gars. Droite. Dans l'eau je crois. Je suis derrière, tu peux tirer dessus. Il est break, il est break non, non, non. Ils sont deux, ils sont deux. Un terre, un terre, un J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il était mus musclé ce, ce spray, les gars. Vous vous dans la zone de sécurité. Faites le même move que moi, les gars. Faites comme celui qu'on appelle. Merde, je suis en train de me noyer. Il y a un problème de plaque sur ce dommage, mais euh, ouais, si c'est patché de demain, ouais, ça pas va, ouais, les gars. De... Juste pas qu'on reste 3 mois sans plaques. Bien joué, le boss. Je les le boss. gars, c'est mon premier top 1 sur cette map. Je suis fier de l'avoir fait avec vous, vous les mecs. Par Merci, c'est c'est